Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la frise chronologique qui fait sa réapparition dans les thèmes. Pour cette démonstration, je vais utiliser la base de données des médiathèques du Grand Alors, je vais afficher les icônes d'administration et on va voir quelle... Boîte, nous allons manipuler alors on peut par exemple prendre les rendez-vous qui sont euh, qui, est, qui est une boîte une boîte agenda et dans l'affichage vous avez donc la nouvelle disposition de liste frise chronologique alors on va mettre et description à droite et puis bah, pour que la frise, la frise contienne Documents, euh, quelques documents, quelques rendez-vous, on va en rajouter, on va mettre 20, 20 documents. Je valide. Et vous retrouvez donc la frise chronologique avec les rendez-vous dedans. Alors ça fonctionne également pour les boîtes de notices, par exemple, si je veux prendre les nouveautés, et dans la disposition de la liste, on va mettre frise chronologique, on va laisser médias, et cette fois-ci, au niveau des nouveautés, pareil, on va mettre une vingtaine de nouveautés, on va en mettre un peu plus pour les rendez-vous, et voici les nouveautés. On a des nouveautés jusqu'à mars.